Coucou YouTube Tu connais André-Pierre Gignac La superstar des tigres au Mexique, l'équipe de France. Il a fait trembler l'OM. Ce mec, c'est un goth. On a fait une game et on a tout massacré. Regarde. On va alors later la gueule, poulet. Putain, le son, le son, il m'arrête le son. C'est un truc de fou. <rire> ah mais c'est la folie. Hein. Toutes les cibles. Parti. Ah merde, tu l'as pas brise ah, tu voulais que je la prenne Ouais, oh ouais, je voulais que tu la prendre. T'inquiète. Euh, Quoi C'est quel genre d'enculé là Ah non, il est dans le ciel, c'est pas possible. Ou sur ouais, le pont Ah, ouais, il est ici. Chacal. Pour monter, pour monter c'est à droite. Il y a une, une tyrolienne. Je, je crois que j'ai un raccourci là. Oh non. Oh oui. Oh non. Bon. T'aimes le rafting Ouais, j'aime bien. Parfait. <rire> un truc de fou quand même <rire> Qu'est-ce que je fais frérot Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire <rire> c'est on sort de l'eau, on sort de l'eau Alors je te le dis on en aura tellement chié Là on cogne contre sa baraque On descend, on lui, on lui défonce sa race Lui il peut pas s'en sortir clairement Il est sur la page là non le vois il est là Je le vois aussi, Allez. Il est crack, il est crack, il est crack, il est crack, il est crack Une balle oh. ça, Super, Bien joué J'arrive ma poule. Super tu me l'as, tu me es. C'est quoi ça Il y a une autre équipe, nord-ouest. Ouais je, vois, okay je vois, je vois, vois. Monte dans le camion si tu te, te ou quoi oh, Attends, je me suis. Je te pose 4 plaques à l'intérieur. Il est là, il est juste là, là. Laisse-moi, Dédé. Euh, viens m'aider, viens m'aider. Oh, tu m'as sauvé, Dédé Et toi, ça va aller, il a dit. Oh, mon, mon règles, ça, putain. Tu fais du bien celle-là. Là, tu, tu m'as mis une belle revive. Hein. Ah, j'aime trop ça, les gars, wall wow, à travers les, les trucs. Vas-y, on, on se prend une auto chacun. Putain, ils me font mal aux oreilles, les ta-ta-ta-ta-ta les, derrière là. J'ai tellement baissé le son, j'ai cassé mon cul de tu jeu. Là là. Claque le drone là, pour voir. Allez. Ça doit pas être loin là. Bon, parfait. On va baiser celui-là en premier. Allez. Il est sur le toit. Hein. J'ai activé un silence de mort pour être tranquille. Il court, il court, il court, il court. Mais furé. Il fait le tour Viens vers toi. T'as vu les deux mecs au milieu de là en bas là Ouais, ouais, j'ai vu. Là-bas, là-bas aussi, il chauffe. Ah, ils l'ont tué, ils l'ont tué, ils l'ont tué. Je tire pas, hein. J'attends que tu tires ou quoi. Vas-y, vas-y, vas-y. À terre sur moi, sur moi, Dédé. Crac au dessus. Derrière moi, derrière moi, Dédé. Là devant, devant mon pote. Putain, Dédé, j'allais te sucer. Oh le Dédé. On est là, on est là, mon frère. T'inquiète. Oh putain, le Dédé. Il est trop est chaud, les gars. Je me shield, je me Vas-y, vas-y, vas-y, ma poule. On va prendre. Euh... Est-ce que tu veux que je te file une arme là ou pas, ma poule Non, ah. euh. Une... Si T'as une PPSH, ouais J'ai une PPSH pour toi si tu veux. Allez. Tu régales. Elle est par terre, poulet. Mmh. Ok. Elle est où Elle est où Elle est où Elle est où Juste là. Elle est là. Ok. Parfait. Tu veux je, je, je te montre le move avec l'adrénaline Bah, euh, je l'ai vu, vas-y, vas-y. Wouah mais non <rire> Oh non <rire> ah, non, si si Dédé Oh non, c'est naze Ah c'est terrible T'es regarde euh, sur la route Oh Ouais viens, alors ça c'est le jeu qui aléatoirement... Portes, hein. Non, non, non, c'est aléatoirement qui nous en... le jeu nous envoie ça Un camion, un oh. camion devant nous, gros Ouais, j'ai vu mais il avance pas frérot Ok C'est quoi, je lui mets une frappe Démarquez les cibles Envoyez la frappe aérienne Je crois qu'ils sont morts frérot C'est bon, je les ai eus Wow, j'ai joué Et hey, merci ma poule Je te propose qu'on se prenne un drone sur notre gauche et après, bah, go hein. Ne propose pas juste, tu te dis on prend un drone et c'est bon. Vas-y. Et toi quand tu joues tout seul, en fait, j'ai remarqué, en fait, il faut qu'on qu mise tout avant la première zone. Tu, direct, première chose que tu achètes, c'est un entoréa, tu vois Entoréa, drone après, et... après, après tu prends le drone, ouais, et, voilà. en fait, et en fait, tu peux faire tellement d'argent, tout l'argent que tu as, tu le claques en drone. Mais là, là, fois, on avait. On avait J'avais 30 000, euh, Hichem, il avait 20 000, c'est incroyable. <rire> Trop d'oseille. Ah, bah, ça. Ça, c'est un truc de fou. Et en fait, c'est juste genre euh, une minute avant, 50 secondes avant que le la deuxième zone arrive. Là, tu te focus pour avoir 10 000 et vite acheter ton loadout. Sinon, tu t'en bats les couilles. Tout la, la première. Les 4 premières minutes, tu, tu slay euh, euh, Pépère. Oh, t'as vu. Frérot, oh, tu... regarde, regarde, regarde Que passons euh, Tu vois pas ta carte T'as pas vu là Ouais, il y a eu 4 points qui ont, ont poppé oh. bah, C'est pas grave, on leur défonce la gueule avant, ok Il y en a un en haut là Merci ma T'as besoin de munitions ou t'es bien hein, frérot euh, Je suis bien mais en même temps Je vais, je vais, aller, je vais en prendre en. Ouais tu vas en prendre un peu Ouais Ah autre petit truc à savoir Si t'es sur la barderie et que t'appuies sur échappe Elle se réinitialise elle se met à zéro. Eh as, Tu veux que je le fasse Regarde Non ne le fais pas, euh, si on bug après on va faire comment T'as as vu j'ai C'est euh, n'importe quoi ce truc là hein. C'est bien codé frérot. Il y a deux fantômes qui nous arrivent dessus. En scred. Ils sont pas trop sur nous en fait. Ils sont... Ils sont en train de. Ils... Ça court très très. Oh, là où on était, là où on était Dédé. Il y a quatre personnes. Les bon, hein. okay. Mecs, on fait des allers-retours. Il y a quatre mecs qui se pointent sans arrêt. C'est quand même fou. Ils ont dû sauter des piques non Oh wow oh, wow oh, wow oh, wow oh oh, ce qui m'ont laissé frère C'est incroyable Comment je fais pour revivre encore Viens, viens, viens à la poule D'où ça vient les paras Frère il a quelque chose lui, c'est pas possible frère Le drone commence Je me shield, je me shield Fais attention au gaz mon dédé Ouais j'ai mis un silence de mort Sur le toit mon Dédé Il est en haut sur le Il est il a en haut sur le toit lui complètement sur le toit complètement encore la braderie Non. T'es envoyé Oh, oh. C'est des petits chiens. Là. Oh putain. Ça va ma poule Ouais mon petit pas ma PPSH c'est connard Pas forcément euh... Ah si, forcément.. Euh... J'ai le temps d'aller là-bas. C'est un peu chaud non Non oh, c'est chaud là, tu peux pas y aller. Ah tu sais quoi, je vais miser plutôt là-bas. Ah y'en a un là Ah, c'est à moi. Merci, ma poule. Et mon pote, et mon DD. Oh là, c'est à moi. Je te reprends ta PPSH. Mario, il fait des tests là. Il vient juste de mettre euh, Alexa dans la... En fait, si tu veux, il dit Alexa. Ouais. Éteins les lumières et ça éteint les lumières. Non, arrête. Ah, C'est un truc de baiser, ça, ouais. frérot. Tiens, poulet. Attends, je prends une sacoche. Et là, je t'ai mis bien comme rarement te mets. Boîte de mûne, de quoi t'acheter une autoréa. Allez, on va avancer tranquillou là. On est plus que 13. Donc, vraiment, il peut, ah, leur dire, il peut il y avoir des. Ils peuvent être deux rats dans un buisson. Hein. Rien n'est impossible. Tu vois, regarde, là par exemple, on, on pourra avancer on pourra avancer ici en bord de zone plus tard. Mais pour le moment, je trouve qu'on est bien ici à regarder oui, oui. ce qui se passe à gauche, tu vois. Allez. Tiens, regarde. Là, ici. Attends un peu. Attends qu'ils soit en open, qu'il n'y ait plus trop de cover arbre et on le défonce, ok Vas-y. Sinon, je time une frappe, frérot, pour qu'il la prenne et qu'il n'ait pas l'alerte. Attends un peu, attends un peu, je t'assure un truc. Je l'ai chié, je l'ai chié. Tire quand tu veux. Y'a pas de silencieux, capitaine, là Non. Elle bouge pas, au moins. Ah mais ça... Elle vient. Je vais vérifier qu'il y ait personne. Ça a touché. Maison de gauche. Là. Touché. Chouche aussi. Là-bas, là-bas. Et là tu te régales. Là tu te mets par ici, Dédé. Tiens, régale-toi. Défonce -les, les mecs qui arrivent. On a la meilleure pause. Et eux, ils ont pas réfléchi, je crois qu'ils vont arriver comme des pangolins. Tiens, alors, t'en as un là-bas qui va arriver. Prends ton ouais. temps, hein. attends qu'il soit à 100 mètres pour. Euh... Hop, où est-ce que. Fais... Régale-toi devant, je vais vérifier que personne te, te, te défonce le cul. Hop. Ah, c'est sa mère, il a tué lui d'en bas. Tu l'as trucidé, hein, par contre. Hein. Là. Je t'ai mis un live ping si jamais ça peut t'aider. Assistant simulation encore. Comment ça Assistant simulation. Ouais je sais pas. Hein, il... Là frérot. Derrière oh. nous, derrière nous, derrière nous, au contact, au contact. Il oh. est où Sur moi Ça va, touché. Où ça, frérot dépara, okay, Derrière moi, derrière moi suis là, ma poule. Attends, on fait le plein, on fait le plein, ma poule. On n'a pas la zone, on est dans la merde. Prends un masque, si tu peux. Attends un ouais, peu, ouais, ouais. laisse-moi regarder la zone. Ok, on passe par la gauche, c'est à de prendre des risques. Viens. Viens avec moi par la gauche, Dédé. Vas-y, vas je suis avec toi, gros. On joue ensemble oh. Quasiment crack, j'avance Je gros. Hop à droite à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. En haut à droite On est bien là, -là. Dédé Dédé Le ouais. contrebas là, juste ici derrière ce caillou, on est super Allez on peut même avancer un peu là. Allez vas-y, tu sais quoi, on prend ce but, on est bien, on bouge plus. Si je tombe, je peux monter au réa. Bien d'aider. 2v1, 2v1 ma poule. Devant moi, ici. Mais Allez ouais. mon Dédé! Une game, in win win! Je t'ai dit qu'on allait faire le top 1. Hein T'as vu le feu qu'ils ont pris là à la seringue? 19 kills frérot. Hein Boum! Magnifique. Eh Dédé, semaine pro, tu, semaine pro, tu seras dispo pour qu'on se tape une petite soirée entièrement ensemble ou un truc comme ça? Allez. Magnifique. À deux ou avec Ishem ou quoi? Allez, allez, avec plaisir. Te fais, te fais des bisous, ma poule La bise, pareillement. Et, euh, et voilà, mais c'est pas avec Saxie et ce chien de Sky que t'aurais fait ça. Ouais, ça c'est sûr. <rire> <rire> ouais. Allez, bisous, mon pote. Bise, ciao, ciao.